Je Maquez les pas, un, 2 deux, on sait combattant, on a souqué, marquez les pas, et un, deux, on sait combattant, on a soukéré. Tu ne sais pas que moi je suis ancien. combattant. de ton beau, à nos amours. Pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains.